Bonjour. Alors aujourd'hui, euh, Laurence, je souhaite vous parler de quatre compléments alimentaires essentiels quand on découvre que qu'on est dans une phase un peu d'urgence. Mon premier réflexe à moi, c'est d'aller euh, reprendre de l'eau de Quinton. Il y a différentes possibilités, il n'y a pas que l'eau de Quinton, il y a une autre eau qui s'appelle l'eau... Euh, l'eau de mer hypertonique. En général, on peut prendre de l'hypertonique. Il y a aussi de l'isotonique. Il y en a un qui a un, un degré de magnésium plus important que l'autre et un autre qui mélange, je crois, le chlorure de magnésium. Enfin, je vous ça. Voilà, donc, un, l'eau de quinton parce que cela apporte à mon corps l'ensemble de tous les oligo-éléments, euh, vraiment, et euh, on le sent dans le corps, ça, ça, ça alimente... Euh, tout ce qu'on ne trouve pas dans l'alimentation la, euh, habituelle. Donc, important. Euh, deuxièmement, euh, si j'ai un cancer, bien sûr pas pour tout le monde, mais euh, de prendre de l'artémisinine. Pourquoi Pour un, moi, si c'est un cancer du sein ou une autre partie du corps. Et pour deux, le bienfait que cela peut avoir sur mon estomac. Donc simplement pour faire une cure, pour adoucir un peu, euh, peut-être qu'il y a eu des toxines, qu'il y a eu des choses avec toutes ces chimies euh, qu'on peut ingurgiter. Au final, ça finit par fatiguer un peu et simplement, euh, si on reprend une alimentation un peu normale et qu'on a l'intestin, le, le, le, l'estomac un peu chargé, je pense à mon avis que ça peut réellement euh, favoriser la guérison, en tout cas, moi, ça m'a bien aidé et je vais le reprendre pour avoir des cures régulières. Donc, l'autre quinton, l'artémicinine. Ensuite, bien évidemment, c'est d'avoir le réflexe d'alléger ses repas pour mettre plus de légumes et euh, de faire attention si on mange des fruits ou pas parce que ça apporte quand même du sucre et des glucides. Et souvent, on a le, on a le réflexe d'arrêter euh, le sucre de réduire le sucre. Éventuellement, on peut s'autoriser une petite cuillère de, de miel dans une tisane ou un tout petit truc euh, au cas où. Euh, mais on ne pense pas toujours aux fruits. Donc, c'est important de, de voir euh, qu'est-ce que c'est que ce sucre. C'est du glucide aussi, c'est du glucose, c'est euh, ce qu'il y a dans les fruits. Donc, euh, ben, euh, voilà, favoriser, j'ai envie de dire, euh, tout ce qui est vert. Tout ce qui est vert, haricots verts, euh, une courgette, euh, des œufs, avocats, tout ce qui est alimentation cétogène, si on regarde euh, ce qui est noté dedans, ça permet tout de suite de faire le tri par rapport à, à une personne comme nous qui, qui a le cancer. Euh, après, par contre, c'est de favoriser tout de même des protéines. Et souvent, euh, euh, on a peut-être le réflexe de ne pas en prendre suffisamment. Moi, j'ai complété avec. Euh, une sorte de poudre de protéines qu'on trouve chez, chez DINVO. Et donc, ça permet éventuellement, quand on est très fatigué, peut-être au début de la journée, de rajouter un petit peu de protéines. Euh, voilà. Parce que ça permet de, de compléter sa, sa journée et de ne pas forcément être, être fatigué. Euh, voilà. Donc, l'autre quinton, l'artémisinine, on allège ses repas, on vérifie ce qu'on met dedans. Et enfin, on complète par de la vitamine, vitamine C et vitamine D euh, pour euh, compléter l'ensemble de, de ce qu'on a pris, donc l'eau quinton aussi. Et je revérifierai aussi, il y a des petits sachets blancs, mais c'est une amie qui trouve ça, je ne sais plus si c'est par correspondance, euh, du docteur Jacob, où il y a dedans donc tout un tas d'oligo-éléments. Donc, ça vient, je, je dirais, en complément peut-être de l'eau de quinton ou en alternance, et dedans il y a du potassium, du sodium, euh, tout ce qu'on devrait avoir dans notre alimentation euh, régulière, et qui parfois euh, fait défaut, parce que euh, les productions euh, locales ne sont plus toujours euh, ce que c'était euh, parfois. Donc voilà, euh, n'hésitez pas si vous avez des questions, et je dirai ça un petit peu plus en détail parfois. Très bonne journée à vous, merci, à bientôt